Elle est capable de te donner au moins un adjectif pour dire comment, mais comment pas elle parler te voit, français Mais ce n'est pas une histoire de ne sait pas parler français. Quand elle clash les filles, là, elle sait parler français. Pourquoi ah. Là, du coup, pour, pour décrire en deux mots une personne. Abusez, lèvez-vous Est-ce que vous savez que votre comportement a sûrement blessé certaines Le fait de ne pas avoir choisi, elles se sont senties abusées, utilisées. On attend une réponse de votre part. <rire> vous vous, posez pose, oui, la question, monsieur Bachelot rit. Oui, c'est la vérité. Non, euh, et beaucoup de femmes aussi. Elles se sont senties abusées. Oui, abusées. Parce qu'elles étaient sincères. Et... Ah, ah euh... ok, d'accord. Ça veut dire que moi, en fait, je ne l'étais pas. Euh, bah, on ne sait pas où. Euh... Non, bah, dites-moi, à quel moment est-ce que j'ai montré que je n'étais pas sincère? Mais quand vous regardez une fille, comme Nadia, avec les yeux qui pétillent, avec tout ce qui va, avec les dettes, avec tout ça, et puis on se dit que c'est elle qui va choisir, après après, vous dites, elle ne me convient pas. Qu'est-ce qui a fait qu'elle ne vous convient plus bah, Est-ce que vous avez regardé l'émission Moi j'ai regardé juste après la piscine, elle ne vous convenait plus. Hein <rire> la piscine où on dit les choses qui sont passées là. Pourquoi Mais il ne s'est rien passé, elle-même elle le dit. Donc pourquoi vouloir insister là-dessus en disant « oui, il s'est passé quelque chose et puis après, euh, je l'ai jeté ». Non, je ne l'ai pas jeté. Si vous avez suivi les conversations, euh, dans les conversations Nadia, elle se basait, elle, elle se basait uniquement sur euh, le fait qu'on eût dire que moi, elle, elle était mon crush, donc elle, elle ne faisait plus d'efforts. Elle, elle, on veut dire, on dit « oui, elle était timide », elle n'est pas timide, puisque dans la villa, on voit bien comment elle se clashait avec les filles. Elle répondait aux filles, donc ça veut dire qu'elle a du répondant, elle sait ce qu'elle elle sait parler, elle sait s'exprimer Donc faut pas, faut arrêter de dire oui, euh, elle est timide, machin, etc. Elle n'est pas timide Mais c'était pas, pas votre crush, Nadia Non, c'est pas une histoire que c'était pas mon crush, c'est vrai que physiquement elle correspond à, à, à mes à critères Vous aimez les filmer voilà. clair après, Non, pas forcément clair euh, Mais... Euh, voilà, elle, elle, elle correspond, elle se rapproche en tout cas euh, de, de mes Mais critères. Mais qu'est-ce qui a fait que ça Maintenant, a changé Le, le problème, c'est qu'il n'y euh, a pas de conversation. Et moi, je n'ai pas eu de conversation avec, avec elle. Je pas eu de conversation okay. avec elle. Euh, je peux Si on peut être là, assis euh, au resto, ou peu importe, un date, et si je ne parle pas, elle ne parle pas. Non. Si je n'entretiens ne, si pas la conversation, il y a est rien robot. qui se disque. <rires> c'est pas c'est pas c'est pas qu'elle est ah beau mais et, et, et, et, et c'est très simple j'ai euh, le, le dernier date qu'on a eu après euh, la, la après le spa mm. je lui ai juste demandé de me décrire c'est c'est une question simple normalement quelqu'un qui que, que tu, à qui de, de qui tu dis qui te correspond à 100% mm. Mm. elle est capable de te donner au moins un adjectif pour dire comment mais comment mais c'est pas une histoire. d'essayer pas de parler français. Quand elle clashent, les filles, là, elle sait parler français. Pourquoi ah. Là, du coup, pour pour décrire en deux mots une personne, pour dire qu'est-ce que tu aimes chez une, chez, chez cette personne ou, ou comment est cette personne, tu peux pas le dire. Ça veut dire qu'au final, euh, ça reste superficiel. On est d'accord mais, mais, mais, mais, mais vous, la oh, le fait le fait d'être superficiel entre quelqu'un qui est profond comme Stéphanel profonde. Donc vous avez estimé si que Nadia n'était pas vraie. C'est ça, vous avez estimé que Nadia n'était pas vraie, c'est ça. Mais à ça hein <rire> il y a quoi qu'est-ce qui se passe Il y a des mots, hein il y a des mots, voilà, à cette heure il y a des mots qu'il faut... Profond, c'est profond qui vous qu a... Arrête, arrête, arrête. Qu non, c'est quelqu'un de sincère, de sensible mmh. et qui...